Bonjour, dans cette vidéo je vais partager avec vous une phrase très spécifique, assez originale, qu'on n'entend pas forcément très souvent et qui sonne vraiment très bien dans beaucoup de styles de musique différents et surtout dans tout ce qui est rock, funk, blues, ça marche bien. Je vais faire un petit impro tout de suite en utilisant cette phrase-là, cette idée-là, j'en dis pas plus mais après dans la vidéo on va expliquer ça, on va voir quelle est cette phrase, par qui elle est utilisée, puis on va la décortiquer et la réutiliser dans d'autres positions. Petit exemple d'improvisation. j'espère que vous avez remarqué ce, quelle était cette petite phrase vraiment belle. J'ai improvisé sur un playback que j'ai publié il n'y a vraiment pas longtemps, un playback dans le style lo-fi, on va dire hip-hop, un peu tranquille, un peu doux, souvent avec du piano rhodes, c'est quelque chose assez, qui, qui est souvent écouté comme musique d'ambiance pour se reposer. Et là c'est un petit peu axé côté groove avec une ligne de basse assez sautillante, assez dansante, qui est basée sur une tonalité de la bémol mineure. Alors on va voir ce que c'est que cette phrase, je vais la rejouer et je vais vous expliquer la logique de cette phrase et je vais vous montrer qu'elle est utilisée par beaucoup de musiciens dans des styles assez variés. Cette phrase, c'est cette phrase que j'ai jouée. En fait l'idée c'est ces trois notes que j'ai jouées en même temps dans l'ordre que j'ai voulu et puis je l'ai résolue ici. On est en la bémol mineur. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au moment où il y avait un degré 5, un mi bémol 7. C'est un accord qui, sur lequel cette phrase elle va bien. Je vais vous proposer une façon d'aborder, enfin de comprendre ces notes là, comment les mémoriser, comment les rejouer, et après on va développer un peu ça. Donc l'idée, c'est qu'on est dans une tonalité mineure et que lorsqu'on est dans une tonalité mineure et qu'on a un degré 5, peu importe le style, peu importe le morceau, donc là on a un degré 5 qui est joué majeur, qui est même joué 7 en fait, hein, Mi bémol 7, à ce moment là ce qu'on peut jouer comme note c'est, d'habitude on joue sur la pentatonique de La bémol mineur, et là à ce moment spécifique on peut jouer la 6 majeure et la septième majeure de la gamme de La bémol mineur, et on peut même la combiner avec la 9 alors si je le joue Ici, sur la pentatonique, regardez, c'est assez pratique à jouer, puisque si on part de notre tonique, on descend d'une case, on fait et je reviens. Donc je peux retomber sur cette note après, celle-ci ou celle-ci ou celle-ci, peu importe, c'est pas très important. Mais le fait de jouer ces trois notes une ou plusieurs fois et de faire une phrase avec, ça sonne vraiment bien. Et ça nous fait sortir de la gamme principale. Alors, je vous entends déjà venir en vous disant non, mais la gamme mineure mélodie qui nous sort encore une gamme un peu compliquée euh, qui, de jazz. En fait, euh, ben non, il y a plein de rockers qui utilisent cette gamme et on l'entend dans différents styles. Je vais vous montrer deux exemples des styles assez différents. Premier exemple, Marc Nofleur, qui n'est pas forcément connu pour faire du jazz. Euh, il la joue plusieurs fois cette phrase ou cette idée de phrase dans Sultans of Swing qui est peut-être un morceau que vous connaissez, je ne sais pas, c'est un morceau pas très connu en Ré mineur, euh, c'est le morceau le plus connu de Mark Knopfler, je pense, donc dans le groupe Dire Streitz et il le fait à deux moments, il le fait à 1.45 je crois je viens de vérifier, il le fait à 1.37 et à 2.45, à 1.37 il fait ça donc c'est pardon, c'est sur l'accord de au moment où il y a l'accord de la 7 et on est dans une tonalité de ré mineur. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait nous sauf que c'est en ré mineur et pas en la bémol mineur. Et là il fait Donc là il fait entendre la 6 majeure et la 7e majeure de ré mineur. Si on le rejoue et on le rejoue ici sur le manche, là on a la position de ré mineur où nous on avait notre position de la bémol mineur, ici, ça fait ça, sans les bends, hein. avec la résolution. Donc là c'est surtout la 6 majeure et la 7 majeure qui jouent, et il mélange pas ça avec la 9e majeure ou la 2e, mais plutôt avec la quinte et la quarte pas très important, ce qui est important ce sont les notes de la gamme mineure mélodique et ces notes là spécifiques c'est la 6 majeure et la septième majeure qui peuvent être jouées dans une mélodie extrêmement euh, mélodique, extrêmement évidente en partant de la quinte et on fait une espèce de phrase résolutive qui sonne majeure alors qu'on est dans une gamme mineure. Un autre moment il le fait c'est à 2,45 donc il fait ça. Ça après, donc c'est ça sur le la 7, Si je joue sans bend, ça fait donc c'est les notes que je vous ai montré au début, sauf qu'il rajoute la quinte en plus. Un autre exemple d'un musicien assez connu, bon lui c'est en jazz, c'est Django Reinhardt sur le solo de Minor Swing qui est aussi le morceau le plus connu de Django Reinhardt, je pense. C'est à 0,33 il fait ça. Qui nous intéresse nous donc c'est au moment où il fait où il y a un mi-7 et, euh, et après on revient en la mineur puisque c'est un morceau en la mineur un demi-ton plus aigu que l'impro que j'ai fait tout à l'heure donc ça c'est dans la gamme de la mineur ensuite il fait il donne de l'importance à ces deux notes la six majeure et la septième majeure un petit chromatisme vers cette note ces deux notes sont dans la gamme de la mineur hein. après il fait une résolution euh, assez typique de de son style de jeu et qu'on trouve souvent en jazz. Donc, euh, ça c'est une phrase qui résout sur la mineure et après il arpège en hein, la mineure. Et ce qui nous intéresse c'est. Ça c'est vraiment très beau et ça sonne mineur mélodique. Pour conclure, je vais faire une impro sur le même playback que j'ai utilisé. Au début de la vidéo, je vous conseille d'aller voir les donc les différents playbacks que j'ai fait dans le style lo-fi et aussi le, le la chaîne YouTube sur laquelle je publie des compositions dans ce style dont mes playbacks sont inspirés. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette chaîne. Donc c'est un côté un peu plus artistique, mais c'est vraiment les mêmes esthétiques que les playbacks lo-fi que je publie. C'est parti impro sur ce playback en la bémol mineur en utilisant à d'autres endroits du manche et de façon un peu différente. Euh, cette fameuse phrase. J'espère que cette improvisation vous a plu et que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura fait découvrir cette phrase qui, vraiment, si vous la jouez, la j'ai jouez, joué un peu systématiquement, donc ça commençait à perdre de sa saveur, mais si vous la jouez juste de temps en temps, comme ce que fait Marc Nofleur par exemple, et ben, ça va apporter quelque chose d'assez surprenant et de vraiment très beau et très mélodique dans vos improvisations. Et ça, ça marche dans plein de styles différents. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.